Alors là, euh, je suis en train de mettre les dernières touches euh Il y a aussi euh, le fait qu'au euh, bah, moment où la France a connu des, des moments très difficiles, comme on parle des différentes guerres qu'il y a eu, ils ont su justement avoir l'aide de toutes ces personnes qui se sont dévouées au nom de la France et tout ça, et euh, on a l'impression qu'il y une espèce de... de, de, de comme si c'était un d'une maladie d'Alzheimer entre guillemets, et du coup, euh, voir ces personnes comme des étrangères, alors qu'à la base, ben, euh, quand ils ont eu besoin d'eux pour... Euh, venir se battre pour la France, il n'y a pas eu forcément de problème d'identité à ce moment-là. ni problème d'immigration, de, de, au contraire, si tout le monde venait ici, venez en France, on va venir vous battre pour nous, venez nous aider à nous défendre. Et ça a été le cas, donc je pense que justement c'est une question d'humanité et, et que des populations se retrouvent malgré elles en guerre ou dans telle ou telle situation politiquement difficile d'accueil, je pense que c'est vraiment des choses et si on parle de pays des droits de l'homme ou des choses comme ça, je pense que c'est même pas un problème qu'il faut se poser ici en fait donc euh, ça, reste, ça reste un dilemme comme beaucoup. Alors je voulais juste aussi euh, préciser un petit peu enfin, parce qu'effectivement il y a le problème aussi d'accueil et tout ça mais il y a aussi ce problème aussi de vouloir aller à tout prix, de vouloir chercher bonheur ailleurs et moi pour avoir voyagé beaucoup en euh, Afrique. Ouest-ouest, il y a des. J'ai pas mal de frères qui sont là-bas qui. espèce d'influence, sous influence occidentale, il y a plein de choses aussi à mettre en place là-bas, savoir aussi prendre le temps de construire aussi le pays, c'est important au lieu d'aller mourir dans l'eau, des fois il y en a qui le choix, il y en a qui ont pas avec le choix, il y en a aussi dans le choix, donc il faut aussi parler aussi à nos frères sur la valeur d'aller n'allez pas chercher bonheur ailleurs à tout prix et, et quitte à en perdre la vie. Quoi. Voilà, il y a ça aussi. Aussi, c'est clair. On est là euh, Oui, bien sûr, c'est-à-dire un moment on essaie de faire du... déjà c'est les actions qui nous inspirent, nos chansons aussi, les messages, les choses qu'on ressent, les choses qu'on a envie. Changer entre guillemets, que ce soit, même si c'est dans notre vie. Et on parle aussi de notre petite expérience entre guillemets et puis donc, après on ne métise pas ça, dire, on a fait ça on a fait ça, mais il y a des actions qui sont régulièrement et, et c'est comme si on travaille aussi avec notre famille, euh, euh, on a de la famille en Guinée. On Et de eux aussi à notre niveau et de voir qu'est-ce qu'on peut développer à une grande échelle et surtout essayer de créer ce pont Et voilà, tout simplement. Et puis après, il y a plein d'actions qui se mettent en place. Il faut suivre les réseaux et tout ça, mais c'est surtout en termes associatifs, il y, a, il y a pas mal de trucs qui sont déjà enclenchés, notamment des poils for et, et d'autres actions comme ça. on a collaboré on Il y a beaucoup il y a aussi beaucoup d'initiatives et euh, c'est impossible de répondre à toutes, surtout quand on le fait mal. Donc, il vaut mieux trouver la raison pour laquelle, quelle qu'elle soit, voilà, et essayer de le faire le plus possible, de façon pérenne et constructive. Et du coup, je pense que chacun. travailler avec des gens. Et effectivement c'est important, intéressant, c'est efficace d'une certaine manière, c'est concret mais euh, et je dirais que euh, tout ça c'est pas inutile si mais disons que euh, il faut, je, je, je sais pas, je vais parler un peu en non, à tous les quatre mais ce qu'il faut aussi c'est une éthique de vie dans la vie de tous les jours, dans la rencontre avec chacun de quelque chose de respect. Parce que si tu vas faire euh, des grands discours, ou, ou je sais pas, des petites expéditions pour dire que tu vas aider un tel, un tel, puis que demain, il euh, y a quelqu'un qui te croise dans la rue, qui te fait un sourire et que tu ne calcules pas, ou qui te dit bonjour et que tu ne réponds pas, quel mépris il ressent Est-ce quel... que, je veux dire, on a besoin de. de... Si. Sans faire le bisounours, mais si on, si on était tous dans un mode de respect vis-à-vis -vis des autres, de l'autre en général, je crois qu'on vivrait vachement mieux et que les gens qui sont dans la difficulté, ils se sentiraient moins seuls, ils se sentiraient moins exclus, ils auraient évidemment euh, bah, des moyens peut-être plus concrets de, de voies d'entraide, de voisinage, et peut-être que euh, Amnesty, peut-être que euh, Médecins, sans... bon, encore non, ça c'est vraiment des, des grandes associations, mais... et peut-être on aurait besoin de moins d'associations si dans nos vies de tous les jours on était euh